Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un tour de table où chacun doit se présenter Et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lorsque c'est bientôt à votre tour de parler Est-ce que vous avez déjà dû faire une présentation, un discours ou simplement prendre la parole dans une réunion et ressentir le trac Le cœur qui se met à battre plus vite, les bras ou les jambes qui commencent à trembler la voix qui s'en va, qui se fait toute petite ou qui s'encourt à toute vitesse, peut-être un blanc, le cerveau qui ne répond plus alors que tous les regards sont tournés vers vous. Eh bien, pour que ça n'arrive plus, je vais vous proposer dans cette vidéo une formule qui va vous permettre de vous construire un rapport beaucoup plus solide à la prise de parole en public sous toutes ses formes. Vous savez que j'accompagne des personnes timides à prendre confiance en elles, et ce depuis des années. Et je dirais que ce qui caractérise la plupart des personnes que je croise, c'est la peur de s'exprimer. Et la peur de s'exprimer, elle est proportionnelle, c'est vraiment mathématique, elle est proportionnelle à la taille du groupe auquel on a affaire cest à dire qu'une personne très timide va pouvoir être déjà très mal à l'aise face à une seule personne donc en communication one to one mais la plupart d'entre nous 74% des personnes précisément selon une étude canadienne souffrent ou sont affectés de glossophobie la glossophobie c'est la peur de parler en public donc même une personne qui habituellement a parfaitement confiance en elle, peut se trouver anxieuse voire déstabilisée à l'idée de prendre la parole en public. Même si vous êtes à l'aise à l'idée de parler devant un groupe de personnes, il peut être très utile de maîtriser les techniques oratoires, simplement pour être capable de convaincre, d'attirer l'attention et d'emmener votre auditoire, vers ce que vous avez à dire. Moi-même, j'ai suivi une formation à la prise de parole avec une jeune dame qui s'appelle Louise Sayar, et je dois dire que cette formation m'a beaucoup aidé. Je ne dis pas que je suis devenu le Barack Obama de la prise de parole, mais depuis cette formation, je me sens beaucoup plus solide dans mes interventions à l'oral. Vous auriez dû me voir avant en discutant avec Louise, je me suis rendu compte que prise de parole et confiance en soi sont deux choses extrêmement liées. Louise m'a confié que finalement, près de la moitié des gens qui s'inscrivent dans des cours de théâtre le font pour dépasser des peurs et des blocages à la prise de parole. Et de mon côté, en ayant suivi des dizaines de personnes timides, eh bien j'ai observé qu'il est très rassurant de pouvoir s'appuyer, d'avoir des point de repère dans nos prises de parole, comme par exemple de connaître les bons gestes, de savoir appuyer sur certains mots, de prendre conscience de la vitesse ou du volume de la voix, de maîtriser notre respiration. La respiration, c'est très important dans la prise de parole et toutes ces choses donc qui vont nous rassurer lorsque nous nous exprimons. À partir de ce constat que prise de parole et confiance en soi sont deux choses extrêmement liées. Louise et moi nous sommes dit « mais pourquoi ne pas proposer un événement où on puisse travailler sur les deux aspects à la fois ?» Et nous avons décidé de nous associer. Louise, en tant que professeure des arts oratoires, comédienne, fondatrice de l'Atelier de la parole à Paris, et moi en tant que coach spécialiste des peurs sociales. Nous vous embarquons dans une aventure qui a pour titre « libérer l'orateur qui est en vous ». Et cette aventure, pour que les choses soient agréables et passionnantes, elle aura lieu dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, au soleil. Donc on va se retrouver au bord d'une piscine, avec un barbecue, sous les étoiles, ou en pleine nature. Personne ne va nous embêter quand nous allons faire nos exercices de prise de parole. Nous avons voulu vous proposer un événement dans un cadre relax, vacances, une sorte de voyage mais un voyage au cours duquel vous allez apprendre plein de choses vous allez être accompagné en toute bienveillance et vous allez découvrir les techniques oratoires des vrais professionnels des comédiens des conférenciers ça va vous donner probablement confiance dans différents registres de votre vie parce que la parole elle est partout la parole elle est dans le travail elle va profiter à votre carrière professionnelle la parole elle est là aussi en amour elle est là pour vous permettre de prendre votre place dans la société de manière générale donc quand vous êtes à l'aise avec la parole à l'aise avec l'idée de s'exprimer devant les gens eh bien vous en retirez un énorme bénéfice dans, dans, dans toute votre vie en réalité Allez voir le programme, je vous ai mis le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et en commentaire, si vous voulez bien, partagez-moi le plus gros moment de trac que vous avez connu dans votre existence. Et c'est promis, si vous faites ça, si vous partagez votre plus gros moment de trac, je vous raconterai le mien. Merci de votre attention, à bientôt. Au oh rage, au oh désespoir, aux oh vieillesses ennemie! Que n'ai-je donc vécu pour cette infamie Et suis-je donc blanchi de blancs travaux guerriers de, de... Oh rage, ô oh, désespoir, ô oh, vieillesse ennemie, Que n'ai-je donc vécu pour cette infamie Et suis-je blanchi de tant de travaux guerriers pour voir en un jour flétrir tant de lauriers merci merci merci merci merci, merci.